Taishan est un panda né en captivité au zoo de Washington. Ce graphique donne l'évolution du poids en kilogrammes du jeune panda en fonction de son âge en mois. Recopier et compléter. Ce graphique définit une fonction P qui a l'âge du panda associé. Son poids. Quelle est la variable de cette fonction La variable, c'est l'âge. Le poids, c'est l'image de l'âge à travers la fonction P. Quel est le poids du panda à 5 mois À 5 mois, la verticale touche ici 10 kg. Connaît-on son poids à sa naissance la naissance 0 mois. Le graphique n'est pas jusqu'à 0 mois, donc on ne connaît pas. Question suivante. À quel âge le panda pèse-t-il 20 kg 20 kg, horizontal, ça touche le graphique ici. Je descends verticalement 9 mois. Donc à 9 mois, le panda pèse 20 kg. Et 40 kg, la même manœuvre, 40 kg, horizontal, ça touche ici, je descends verticalement, 18. Donc à 18 mois, il pèse 40 kg. Que signifie pour cette situation l'écriture P de 3 égale 5 P de 3, 1, 2, 3, 3 mois. Vertical, horizontal, 5. Ça veut dire qu'à 3 mois, le panda pesait 5 kg. Problème numéro 2. Durant 4 minutes, 240 secondes, la voiture de Madame Trélan a été prise dans un embouteillage. Ce graphique définit la fonction V qui, à un instant en seconde entre 0 seconde et 240 secondes, associe la vitesse de la voiture en kilomètres par heure. Drôle de graphique. Que signifie la notation V de 120 égale 20 Ça signifie que l'image de 120 par la fonction V et 20, en langage mathématique. Que signifient ces notations pour cette situation Ça signifie qu'à la 120e seconde, la vitesse de Madame Trélan était de 20 km par heure. Lire les valeurs V de 40, 20, 40, V de 40, 10, V de 40 égale 10. V de 80, 60, 80, V de 80 égale 0. À la 80e seconde, la voiture était immobilisée, 0 km à l'heure. V de 200, 200 est là. 200, V de 200 égale 25. V de 200 égale 25. Expliquez pourquoi 180 est un antécédent de 25. 25, horizontal, ça touche au bas, ça touche en plusieurs points. De tous ces points, je descends des verticales, je trouve des nombres entre 180 et 200. Donc 180 est un antécédent, et tous les antécédents de 25 sont les nombres compris entre 180 et 200. Problème numéro 3. Maintenant, une fonction avec un tableau. Ce tableau définit une fonction P qui, à chaque année indiquée, associe la production d'électricité nucléaire en France. En TWh, TWh, pardon, l'année production. Donnez l'image de 2006 par la fonction P. Évidemment, P de 2006 égale 450,2. Donner l'antécédent de 415,2 par la fonction P. Alors on cherche ici 415,2. Il est là. Son antécédent, 2000. La valeur de P de 1973, P de 1973, c'est 14,8. Lire le nombre A tel que P de A égale 313,7. Évidemment, A, c'est un antécédent de 313,7. Donc on cherche ici 313,7, il est là. L'antécédent c'est 1990. Donc A, 1990. Toujours avec un tableau, chaque premier jour du mois de l'année 2007, Jérôme a relevé les heures de lever et de coucher du soleil. Il a calculé ensuite la durée du jour. Donc chaque mois jusqu'au 12e, la durée du jour. Mmh. Est-ce que Jérôme a défini une fonction Laquelle Bien sûr, c'est une fonction parce qu'à chaque numéro du mois, ça correspond à un nombre unique. La durée du jour, c'est le premier jour de ce mois-ci. Par exemple, ici, premier jour du mois de février, la durée du jour, c'est 9h21. minutes. Lors de quel relevé de la durée de la nuit est-elle supérieure à celle du jour alors, euh, évidemment, ici, la durée du jour, c'est moins de 12 heures, donc la nuit est plus grande, elle est plus longue que 12 heures. Donc, janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, des fonctions avec des formules. F est la fonction qui, à chaque nombre, associe son carré. Recopier et compléter. F de x égale à x carré. Quelle l'image de 5 par f 5 au carré. Ça fait 25. L'image de moins 3 quarts Moins 3 au carré. Ça fait moins 3 fois moins 3, 9 sur 16. Pourquoi racine de 2 est un antécédent de 2 Parce que racine de 2 au carré égale 2. Donnez un autre antécédent de 2, moins racine de 2. Moins fois moins ça fait plus, mais ça fait toujours 2. Voilà, 2 admet deux antécédents par cette fonction. Le nombre racine de 2 et moins racine de 2. 6. g est la fonction qui a un nombre associé la somme de 5, et du double de ce nombre. Lesquelles de ces notations peut-on utiliser pour désigner cette fonction? La fonction qui a un nombre associé la somme de 5 et du double de ce nombre. 5, c'est celle-ci, qui est à ceci, 5, plus le double de ce nombre. Et celle-ci. G de moins 2 égale, calculé, ça fait 2 fois moins 2, plus 5, moins 4, plus 5, 1. Par l'antécédent de 10, par la fonction G, est-il 2,5 Si je calcule G de 2,5 égale... 2 fois ça, deux fois 2 fois 2,5 plus 5, égale 10. C'est vrai. Et l'exercice 7, le dernier. Ce graphique donne la puissance en kilowatts délivrée par une éolienne selon la vitesse du vent, en mètres par seconde. Donc ici, c'est la vitesse du vent, en mètres par seconde. La puissance, en kilowatt. La graphique, il est là. Je lis, je lis. à partir de quelle vitesse du vent cette éolienne produit-elle de l'électricité Apparemment, la courbe commence à se lever de cet axe là, vers environ 3. Entre 2 et 3, presque 3, 3, donc à partir de 3 mètres à par seconde. Quelle puissance délivre l'éolienne avec un vent de 8 mètres par seconde 8 mètres, c'est ici, vertical, ça touche la courbe ici à peu près, approximativement, Horizontal, presque 300 kilowatts, 300 kW, 300 kW comme puissance. Cette éolienne a une puissance nominale, c'est-à-dire maximale, de 750 kilowatts, 750 kilowatts. Pour quelle vitesse de vent est-elle atteinte Autrement dit, 750 est ici. Je cherche les antécédents de 750. Ça partit de là. Donc environ, environ, environ, environ 13 et En disant 14 mètres par seconde jusqu'à 25 mètres par seconde. Donc entre 14 mètres par seconde et 25 mètres par seconde à peu près. Pour quelle vitesse de vent arrête-t-on cette éolienne Hop, ah, c'est là que ça chute. Donc, à partir de 25 mètres par seconde, l'éolienne est arrêtée. Hein? À partir de 25 mètres par seconde. Pour pouvoir parler de fonction, il faut qu'à nombre, on associe une seule image. Correct. En s'appuyant sur, sur le cas de vent de 25 mètres par seconde, tiers celui-là, Expliquer pourquoi ce graphique ne représente pas une fonction. Évidemment que si je cherche l'image de 25, j'en trouve beaucoup. Selon ce graphique, tous ces nombres de 0 jusqu'à 750 pourraient être les images du 25, pas la fonction respective, si elle était une fonction. Elle ne l'est pas, à cause du fait que 25 admettrait beaucoup, beaucoup. Dimash.